Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'ai le plaisir au nom du comité d'organisation du 12 e Plan Plein-les-Watt Festival de vous convier ici à Plan les watt à Genève pour vivre ensemble ces trois soirs de concerts open air reggae. Nous avons cette année quelques nouveautés que je vous propose de vous présenter. Donc, euh, La première c'est un camping, pour la première fois nous avons une solution d'hébergement pour les gens qui viennent de loin et du coup je vous propose de vous inscrire directement sur notre site internet 3 les -watt .ch. Au plein Watt Festival, nous avons pour objectif de proposer un reggae et un événement de qualité. Pour cela, nous avons mis en place une deuxième nouveauté, qui est celle de l'entrée à prix libre. Vous arrivez au festival, vous mettez ce que vous voulez, et nous, ce petit geste nous permet d'assurer la continuité et le développement du festival. Avec les 350 bénévoles du plein Watt Festival, nous allons accueillir 20 000 spectateurs. Pour cela, nous avons mis en place une troisième nouveauté, qui est celle des systèmes de navettes. La navette va relier le parking de la zone réelle de plein qui est aussi une nouveauté, au festival et le festival au Bachet de pour les transports publics et notamment le train.